Merci pour, pour votre présence et, et le fait que vous soyez tous ici connectés aujourd'hui. On a, on a la chance d'avoir beaucoup de participants, donc écoutez, on va essayer de gérer ça au mieux. Euh, et faire en sorte qu'on ben, puisse prendre des questions aussi. Euh, on a voulu lancer ce, ce, ce, cette, ce webinaire en pensant en fait, à ben, ce que tout le monde a vécu pendant cette période de, de, de, de crise sanitaire. Euh, et euh, effectivement, la, la situation en fait en sorte qu'on ben, se retrouve pris avec des, des, des, des nouvelles contraintes en fait et pour tous notre rôle de médiateur a été un peu un peu chamboulé j'allais dire euh, euh, donc, euh, le, le, le but de ce webinaire, ben, ça va être un peu de, de, de vous faire remonter nos témoignages. Euh, Madame Fassier, euh, qui est ici présente et qui est, donc, est panéliste dans ce, ce webinaire, euh, est avocate à la Cour de Paris, elle est médiatrice, et euh, elle va pouvoir nous faire un peu part de, sa, de son expérience et de son vécu. Euh, le déroulement, bah, c'est ça. Première 15 minutes de présentation de Mme Festier. Ensuite, bah, j'exprimerai je, je, ma position et ce que moi-même j'ai vécu. Et euh, ce que je vous propose, c'est qu'on passe ensuite dans une phase de questions-réponses. Vous avez la possibilité de, de, de poser vos questions dans le chat. Et Sarah, qui, qui est ici présente de Justice City, prendra en fait les questions et nous les transmettra par, par, par son intermédiaire. Et nous essaierons, alors là aussi, comme on est assez nombreux, on va voir si on arrive à gérer ça, mais permettre à certains d'entre vous qui le souhaitent de prendre la parole et de poser vos questions avec nous en direct euh, Le ben voilà, voilà le, le fonctionnement euh, je vais laisser la parole à madame Fassier pour qu'elle puisse ben, nous faire part de, de son expérience en tant que médiatrice pendant cette période Merci Yvan et bonjour à tous. Donc comme m'a présenté Yvan, effectivement je suis avocate à la Cour et puis j'ai toujours exercé dans les départements contentieux et en charge de contentieux. Et depuis un certain nombre d'années, je suis tombée dans la marmite de l'amiable, comme je dis, j'ai d'abord découvert le processus collaboratif. Euh, qui est un outil très puissant pour les avocats. Euh, je me suis formée, je suis vice-présidente d'une association qui est l'AFPDC. La et puis, dans, dans ce cheminement euh, sur la route des modes amiables, je me suis donc formée à la médiation et je suis médiatrice agréée euh, par le CMAP. Euh, effectivement, la crise, enfin comme toutes les crises, euh, sont des puissants accélérateurs de changement et pour répondre très, très rapidement, je dirais à la question de ce webinaire, en se disant en quoi ça a changé ma pratique de médiateur, ça l'a beaucoup changé dans la mesure où s'il y a un an et demi, deux ans, on m'avait dit tu pratiqueras des, des séances de médiation en ligne, j'aurais été assez perplexe. Euh, en dehors des cas de dossiers avec des, des, des médias à l'international. Euh, et puis, euh, les, la crise sanitaire est arrivée. Et depuis le mois de mars, eh bien, effectivement, on est, on est un peu tous derniers, derrière nos écrans. Donc, euh, pour un, balayer et c'est un simple partage de, de mon expérience hein, et on sera très heureux d'entendre vos expériences à vous. Mais pour balayer un petit peu les, euh, le, le, le champ qui s'offre à nous, euh, la médiation en ligne, euh, je dirais que d'abord euh, il y a des prérequis et, et les prérequis c'est bien évidemment euh, le choix, euh, le choix de l'outil technique, euh, le choix et la connaissance. Alors le choix, euh, on a maintenant un petit peu de recul un certain nombre de plateformes existent et effectivement c'est à chacun d'apprécier le seuil d'acceptabilité en termes de confidentialité. Euh, Zoom par exemple sur lequel nous sommes a revu plusieurs fois sa politique de confidentialité et à titre personnel je pense que maintenant on est arrivé à un seuil assez acceptable. Euh, choix et après la connaissance et là la connaissance de cet outil euh, euh, de l'outil technique, il est essentiel. Euh, cette connaissance, elle doit se faire par vraiment un maniement des expériences répétées, Donc que ce soit pour, bien sûr, euh, s'entraîner à euh, mettre les médias dans des salles de réunion pour faire les apartés, euh, mais ce sera aussi euh, le partage d'écran. Euh, on sait bien que, que la visualisation des échanges simplifie euh, la communication et, et la rend plus immédiate, et, et donc, l'utilisation de ce qu'on avait l'habitude, euh, l'utilisation du paperboard, qui est maintenant un partage d'écran, euh, est, est essentiel. Donc, euh, c'est essentiel pour le médiateur, mais je dirais que ça nécessite aussi une certaine connaissance euh, par les médiés. Euh, chacun, après, a une pratique différente en, en fonction des... Du, de, la catégorie de médiés, je dirais, mais il faut une sensibilisation et une connaissance par les médiés euh, de, de l'outil qui va être proposé par le médiateur. Euh, euh, et aussi leur indiquer que, euh, effectivement, la médiation se, se fera en ligne avec, avec l'identification, le cas échéant, d'un plan B, d'une solution autre euh, dans l'hypothèse de problème de connexion. Et c'est ce qui m'amène à l'autre prérequis, euh, je pense que la médiation en ligne, euh, telle que maintenant on, on a été contraint de, de les pratiquer, nécessite une sensibilisation, un, un travail un peu pédagogique d'explication euh, à l'égard des médias. Et il faut qu'il y ait une adhésion du médié. Euh, je m'explique, cette sensibilisation, elle va être d'abord sur euh, la confidentialité. Classiquement, bien évidemment, la confidentialité est l'un des engagements qui est demandé auprès des médias. Là, la confidentialité, à savoir l'absence d'enregistrement de la réunion en ligne, doit être vraiment, il doit y avoir vraiment l'attention du médié qui va être attirée sur cet aspect. Euh, et je pense que nos clauses, enfin les conventions de médiation doivent euh, maintenant euh, prévoir une clause, effectivement, où euh, vraiment on écrit, on stipule bien qu'il euh, y a une interdiction d'enregistrer euh, les réunions pionnières. Ça, c'est fondamental. Après, je dirais que ça, ça fait partie des, des, des éléments qui ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que… Euh, on n'est jamais à l'abri d'un enregistrement qui se fera par un capteur audio à, à côté de l'ordinateur, ou même, et j'ai entendu un médiateur qui en parlait, d'une autre personne présente dans la pièce. Donc cet aspect-là, il est essentiel. Il n'est pas parfait, mais je pense qu'il se résout par la confiance réciproque, et ça, dans, dans nos... Nos capacités de médiateur, euh, cette confiance, bah, c'est à nous de l'analyser la, à l'aune des relations qu'on a avec les médias et si on sent effectivement qu'il y aura bien une adhésion à euh, ce, ce caractère-là. L'autre adhésion dont je parle et l'autre sensibilisation, ça va être sur les conditions elles-mêmes de euh, la, la vidéoconférence, euh, de la médiation en ligne. Euh, ça paraît aller de soi, mais il faut une excellente, enfin une bonne condition de connexion Internet. Pour vous faire part de ma pratique, moi j'ai connu une médiation où, parce que là on était dans un confinement français assez strict, celui de Mars, et où donc il y avait eu des, une difficulté pour l'un des médiers et au final il s'était retrouvé sur une terrasse de café avec son téléphone. Donc bien évidemment problème de confidentialité, mais aussi tout simplement problème sonore, euh, je n'entendais pas forcément très bien, il y avait des aléas euh, dans la connexion Internet. Donc ça, euh, c est, c est la nécessité d'avoir une bonne connexion, ça peut paraître aller, aller de soi, mais je pense que c'est une vigilance et, et un point d'attention sur lequel euh, on doit sensibiliser euh, les médias. Et aussi le fait qu'ils ne soient pas euh, dérangés, par exemple. Alors après, si on, on prend un petit peu de recul à l'aune de ces quelques mois de médiation en ligne, euh, et si on veut essayer de, de voir un petit peu les points forts et les, les points faibles, je pense que de façon générale, sur le cadre même de la réunion de médiation en ligne, euh, sur son cadre, il y a beaucoup d'éléments positifs, euh, à savoir un gain de temps, euh, une absence de coûts euh, dans les déplacements, euh, une, une rapidité de mise en place, moi, l'expérience que j'ai eue sur ces derniers mois, c'était justement dans un contexte où euh, on rencontrait bah, une justice qui était complètement à l'arrêt. Euh, le fait que la, la médiation ait été rapidement mise en place et effectivement par euh, des réunions en visioconférence, c'était possible. Les agendas se... Se dégageaient plus rapidement et il y avait une vraie satisfaction des médias qui se sentaient déjà très vite euh, écoutés et, et ils entendaient, enfin, ou plutôt, ils se sentaient entendus et ils sentaient que leurs problèmes étaient rapidement euh, pris en charge. Euh, on peut aussi noter, et en fonction de, de la pratique de chacun, aussi une économie pour le médiateur euh, sur l'absence de frais de location de, de salles, par exemple. Après, sur la qualité, je dirais, de la communication, plus sur le fond, c'est-à-dire euh, su, sur les, les échanges, sur la communication, euh, je trouve, là encore, de, de mon point de vue, que le, les écrans et, et la visio, euh, dans un premier temps, euh, neutralisent une certaine agressivité verbale. Il euh, y, y a une certaine retenue, en tout cas, je dirais en début de médiation. Euh, et puis il y a euh, un côté assez libératoire pour, euh, par exemple, pour une médiation sociale, le fait que euh, les collaborateurs, eh bien, ne, ne sont pas vus, ne sont pas observés, ne sont pas, il euh, y a une forme de lâcher prise pour les médias euh, qui, qui, qui qui apporte déjà un, un début d'apaisement euh, et ça je l'ai constaté euh... Il y a aussi pour le, pour le médiateur, se lâcher prise, euh, parce que quand je réfléchissais euh, justement sur, euh, sur les séances de médiation en présidentielle par rapport au, au, aux médiations en ligne, euh, nous les, les, les médiateurs on fait toujours en sorte que euh, les gens soient dans un environnement agréable, donc euh, quand il y a des réunions en présence, enfin, qu'on appelle maintenant présentiel, mais des réunions physiques, on va faire attention à ce que les personnes soient placées euh, au bon endroit, qu'ils qu soient confortables. La médiation en ligne, finalement, là aussi, il y a un petit peu une, un lâcher prise du médiateur, au sens où ce n'est plus le grand ordonnateur. Euh, et, et donc, ça induit une dynamique un peu différente tout en sachant quand même que euh, le médiateur est toujours celui qui, qui va gérer euh, la, la réunion de médiation et qui va la cadrer. Euh, alors, on peut aussi noter qu'effectivement, la prise de parole euh, peut être un petit peu euh, maîtrisée, euh, même si je pense que euh, la gestion justement des micros, euh, il faut la, la, la, la gérer de façon très habile, c'est-à-dire que le fait de couper les micros peut peut être à mon sens assez mal perçu par les médias, mais ça peut être un outil qu'on va pouvoir utiliser dans le cas de, de, de médiation qui, qui s'enflamme enfin de, ou de dialogue euh, qui, qui s'enflamme. Maintenant sur euh, la qualité de la communication, euh, je pense que tous on va partager le fait que euh, la médiation en ligne eh bien, ne, ne nous permet pas d'accéder, nous, en tant que médiateur, euh, à, à tout ce qui va être non-verbal. Euh, la, la perception de tension, d'énervement ou de, ou de lassitude euh, qui est dans le non-verbal, euh, on sait bien que dans une médiation en ligne, on a seulement un visage et qu'on ne voit pas euh, des, des jambes qui s'agitent ou des, la tension d'un corps, Bon, ça, euh, on n'y accède pas dans le cadre d'une médiation en ligne. Alors, euh, on peut le regretter côté médiateur, mais aussi, je pense, entre médiés, dans le sens où cet aspect-là est, est bien évidemment central euh, et, et est souvent nécessaire à être perçu des deux côtés. Donc, euh, ça, bien évidemment on peut peut-être peut le regretter. Euh, je dirais que pour contrebalancer ça, euh, au début je disais qu y a, que les écrans euh, neutralisent l'agressivité, mais surtout les écrans et en début de séance vont vraiment exiger une concentration maximale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie captation d'attention. Euh, à tel point que cette captation, euh, il, faut, il faut la doser dans la mesure où on sait bien que, que justement ces, ces réunions en euh, visioconférence sont extrêmement fatigantes euh, et euh, je pense que des pauses peut-être plus fréquentes que pour une, une médiation euh, physique euh, sont nécessaires. Donc, euh, à grands traits et, et on, on va être très heureux d'avoir justement vous, vos, vos retours mais c'est un petit peu moi ce que, que j'ai identifié après je pense que euh, le, le fait d'avoir euh, plus de cette approprier euh, euh, ces outils et, et d'avoir mis en place ces médiations en ligne sont, euh, sont des éléments qui seront certainement à retenir. C'est-à-dire qu'après, euh, une fois qu'on aura le choix, là, là le choix n'est pas encore euh, tellement possible, mais une fois qu'on aura le choix, je pense que chacun répondra à la question est-ce que finalement, est-ce que c'est un, un élément substitutif euh, ponctuel ou est-ce que c'est une alternative définitive Je pense que comme toujours, la réponse sera peut-être dans un intermédiaire. Euh, moi, par exemple, tout le travail préliminaire euh, que je peux faire dans certaines médiations euh, avant la séance plénière, euh, les, les, les, les entretiens individuels, eh bien, fait en visioconférence, le, le travail de curiosité, le, le travail où on va s'imprégner de la culture de, de l'une ou l'autre entreprise, et eh bien ce travail fait en visio euh, permet un engagement plus fort, hein, un engagement plus fort généralement des médias, euh, même si déjà quand, quand je faisais ces entretiens par téléphone, il y avait une, une vraie connexion, mais euh, la visioconférence est sans doute un peu plus engageante aussi, euh, et, et pour des entretiens préliminaires, je pense que c'est un, un vrai atout. Voilà, en quelques mots, euh, ce, que, ce que je pouvais dire à ce stade, mais c'est vrai que c'est beaucoup dans l'échange, et euh, on va vous faire passer un petit sondage peut-être, pour voir justement quelles sont, vous, vos, euh, votre perception des choses. Oui, ben, oui, absolument. Ben, merci beaucoup pour cette, ce, ce témoignage-là qui, ben, je pense, qu reflète un peu ce qu'on vit tous hein, avec, euh, avec l'apparition de la, de la médiation à distance. Alors, certains d'entre nous étaient déjà un peu préparés à ça, c'est-à-dire que dans leur pratique, euh, avaient déjà eu l'occasion de, de, de, de faire des vidéos. Des, des visioconférences de médiation et puis de la médiation à distance. Euh, pour d'autres, c'est nouveau et euh, peut-être qu'il euh, euh, y a des interrogations sur le maniement des outils, notamment sur euh, les, les nouvelles contraintes et les nouveaux problèmes, en fait. Hein, comme vous, vous avez mentionné, le, le fait qu'on se retrouve quelquefois avec des médias qui euh, sont dans, des, dans des, euh, des endroits qui ne devraient pas être, hein, avec des problèmes de son, des problèmes d'image, etc. Donc, c'est vrai que. C'est assez difficile sur le plan technique à gérer ça. Et là où, où je veux rejoindre tout à fait, c'est que euh, peut-être qu'il serait utile d'intégrer dans nos conventions de médiation, dès le départ, euh, des, euh, des, des conditions dans lesquelles peuvent se tenir une médiation à distance. Et c'est ce qu'on a fait dans Justice City. Hein. Nous, on, on, on a mis effectivement dans notre convention de médiation des, des, des éléments qui vont interdire, par exemple, comme vous avez dit, l'enregistrement le, des de, de, de, de conversations. Alors, cela dit, ce n'est pas parce qu'on fait une, une, une médiation à distance par visioconférence qu'il y a plus de risques d'enregistrement. Quelqu'un peut venir dans un bureau avec un enregistreur caché, puis aussi enregistrer la conversation qui a lieu dans un bureau. Donc, c'est finalement une contrainte qui, qui, qui est, à mon sens, peut-être pas la plus difficile. En revanche, ce qui est, ce qui est plus compliqué, c'est effectivement de gérer la, la, la qualité. Parce que, effectivement, si on a un problème d'absence de, de, de non-verbal, en fait, enfin, ce n'est pas de l'absence, puisqu'on voit quand même souvent les mains de, de, de, de la personne et son visage. Euh, il faut s'assurer que ce soit dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on voit le visage de, de quelqu'un et que son, son, son, son, sa voix est audible. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi le cas de, de médiés qui, par exemple, coupaient leur caméra. Donc ça, déjà, au départ, c'est impossible. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une médiation par téléphone, c'est une médiation par visioconférence. Donc là, il faut quand même que les médiés soient présents. Alors, euh, J'allais dire, les points positifs, c'est que euh, la, la, la visioconférence, ben, ça permet de mettre une distance quand même, euh, entre, ne serait-ce qu'entre les parties médiées. Et euh, moi, j'ai eu le cas, par exemple, de, de, de, de, de médiation dans le cadre de harcèlement euh, dans le milieu du travail, eh bien, euh, ou bien autre cas où c'est assez bien perçu, c'est quand on doit gérer des litiges entre copropriétaires, eh bien, le fait de ne pas se retrouver dans la même pièce à distance, bah, ça finalement rassure, ça souvent dépassionnalise les débats, et c'est vrai que c'est beaucoup plus, j'allais dire, facile à gérer euh, sur le plan émotionnel. Et euh, l'autre la, facteur très important pour une médiation à distance aussi, c'est de pouvoir, selon moi, gérer les apartés. C'est-à-dire qu'on euh, doit pouvoir s'entretenir de manière confidentielle avec une des parties, euh, sans pour, exclure, pour autant exclure l'autre partie, c'est-à-dire que la connexion doit se maintenir, mais on a mis en place, par exemple, des, des salles euh, virtuelles d'attente où on peut placer euh, l'une ou l'autre des parties en attente avant euh, de pouvoir avoir une séance plénière. Alors C'est très utile. Et c'est beaucoup plus facile de passer en, euh, en euh, caucus, comme on dit ça au Québec, ou bien en, en aparté, c'est-à-dire de faire un, euh, vraiment un one-to-one -one avec la, la, les médias et pouvoir s'entretenir avec eux. Euh, certaines, certaines solutions technologiques sont plus complexes que d'autres. Alors, euh, bon, euh, je, je, je vois euh, par exemple Teams, pour ceux qui utilisent Teams, la difficulté souvent, c'est que c'est assez compliqué de faire des salles d'attente. Il faut faire des réunions séparées. Donc, par exemple, si vous faites une médiation à distance avec un médiateur qui travaille dans le domaine du droit du travail, par exemple, il va avoir une, une, une salle employeur et une salle employée. Et il va falloir jongler d'une salle à l'autre, etc. Ce qui n'est pas, pas très facile, euh, ni ergonomique, ni pour les participants, ni pour le médiateur. Donc, ce que, ce que vraiment, la, la, nous, dans l'expérience JustiCity, ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment la possibilité de passer directement d'une salle d'aparté de, euh, de, à la médiation plénière assez facilement et assez rapidement. Et ça fonctionne ça fonctionne assez bien. Donc, ça, ce sont vraiment des nouvelles façons de procéder hein, dont on n'avait pas l'habitude avant et on a dû s'adapter puis créer des solutions pour pouvoir répondre aux besoins euh, à la fois des médiateurs et, et des justiciables. Euh, le, moi ce que je vous propose aussi euh, dans, dans, dans le chat hein, avec les participants alors bien sûr vous pouvez poser vos questions euh, on va y revenir euh, euh, tout à l'heure mais si vous voulez euh, comme euh, madame Fassier vous l'a indiqué on va pouvoir si vous voulez participer à un petit sondage euh, on a préparé euh, bah, deux questions essentielles euh, et euh, je vais vous les transmettre et puis on va regarder en direct le résultat. La première question, je vais vous le dire, c'est « Est-ce que la crise sanitaire a modifié votre pratique ?» Et la deuxième question de ce premier sondage, c'est « Est-ce que vous pensez que la médiation à distance va perdurer aux côtés de la médiation physique ?» Donc Voilà les deux premières questions que je peux vous poser à tous. Et puis, on va regarder les résultats et on en discute tout de suite après. Donc là, euh, j'ai lancé le vote. Donc si vous avez envie de voter, euh, allez-y, n'hésitez pas. Euh, voilà, il y a déjà... Ah, ça augmente vite. C'est ouais, plus rapide que dans les, les vraies élections quand même. On arrive déjà. Il y a 57% de participants qui ont voté. Mais surtout par rapport aux élections américaines. Là. Ah oui, oui. oui. Hein, Mais je pense qu'on aura le résultat... Oh, oui, non, on aura le résultat beaucoup plus rapidement. Alors, euh, je peux arrêter le vote. Alors, euh, ben voilà le résultat. Écoutez, on a, euh, si vous le voyez, hein, est-ce que la crise sanitaire a modifié votre pratique ben À 89%, vous, êtes, vous avez répondu oui. Et euh, vous êtes 100% à penser que la médiation en distance perdurera aux côtés de la médiation physique. Alors, bah c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je, bah ça rejoint un peu effectivement euh, euh, ce que, ce qu'on ce qu pense hein, et, et, et, et d'où l'intérêt de, de, de, de ce webinaire et puis. Euh, euh, avec Justicity, d'avoir développé une plateforme de médiation et d'arbitrage en ligne, hein. c'est que vraiment on, on pense que c'est là pour durer. Je pense qu'il y aura pas, enfin, eu, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mme Fassier, mais je pense pas que ce soit concurrent. C'est-à-dire que ça va pas faire disparaître, bien évidemment, la, mé la médiation en présentiel. Je crois que ça va s'adapter en fonction des circonstances, mais je pense qu'il est important aussi d'avoir un outil euh, technologique qui permet de mener à bien ces médiations en prenant en compte non seulement les besoins des, des, des médiés, hein, des, des, des, des justiciables, mais également le besoin des médiateurs. Oui, moi je pense que la médiation, de toute façon, enfin tous les médiateurs qui sont là le savent, on, on est dans du, dans du sur-mesure, dans du ciselé. Et euh, moi je l'imagine comme, comme une richesse de plus, c'est-à-dire que les crises nous oblige au changement parfois avec, euh, c'est un peu violent, mais au final, euh, bah, c'est voilà une opportunité de plus. Et, et cette opportunité, ce sera à nous, comme je le disais une fois qu'on aura un vrai choix, et eh bien, peut-être de, peut de les, les mettre en parallèle, euh, parfois peut-être tout, tout en ligne, d'autres fois plutôt en, en présentiel. Euh, je pense qu'on va justement enfin, pouvoir complètement tisser en fonction des problématiques. Euh, J'ai débuté une médiation juste avant le deuxième confinement français. Euh, J'ai eu le temps de faire la première réunion plénière avec l'ensemble des, des médias physique et puis après on a basculé en, en ligne et euh, récemment euh, j'entendais une, une réticence des médias à, à continuer à, à enfin ils voulaient se revoir voilà donc euh, je pense que c'est ça c'est de c'est de tricoter et je pense que euh, tout médiateur euh, bah, tricote, euh, enfin, on fait comme on peut aussi, et surtout en écoutant euh, les médias qui, qui, qui peuvent aussi avoir des, des besoins différents, il y a un momentum qui sera peut-être plus le momentum de la médiation en ligne, parce que finalement c'est un apaisement, parce que comme vous l'avez dit Yvan, il peut y avoir des contextes où, où euh, la réunion physique elle est trop douloureuse, elle est trop dure, elle est trop, trop violente, et, et elle est absolument enfin, elle est refusée, euh, donc ça peut être une, un moment de, de médiation en ligne, et peut-être après revenir à une médiation physique, je dirais qu'on est vraiment dans, dans l'apport d'une nouvelle compétence pour nous, médiateurs, euh, dont il faut s'emparer, euh, et puis après… Euh, il euh, n'y a aucune exclusion comme vous l'avez dit Yvan, je pense qu'il n'y mmh. a, a pas de concurrence euh, mais il y a à la fois peut-être certains peut je ne veux même pas aller dans un type de, de différent parce que je pense que ce serait beaucoup trop réducteur mais il va y avoir des moments, il va y avoir des personnalités euh, il va y avoir des distanciations enfin voilà il tout, tout un panel de critères et, et, et avec la possibilité pour le médiateur peut-être de choisir euh, suivant ses propres aussi, ses propres aspirations et, et la façon dont il se sent, ça peut ouais. être la façon dont il se sent avec l'outil technologique ou pas. Enfin, je pense que pour moi, c'est juste une richesse en plus. Enfin, c'est juste, ou plutôt c'est une richesse en plus. Oui, puis euh, ça, ça permet une plus grande flexibilité, de la souplesse aussi, mais euh, aussi sur la distance, hein, la distanciation. Euh, euh, si les médiés se trouvent dans des villes séparées, ça évite aussi euh, euh, de se déplacer, etc. Et puis ça fait réduire aussi peut-être le coût euh, d'une médiation, puisque ça évite d'avoir une location de salle, de bureau, de, etc. Euh, peut-être qu'il y a beaucoup de questions en fait dans le chat, Sarah euh, si euh, tu peux nous donner des, bah, des, des, des questions, c'est qui apparaissent peut-être le plus ou... Oui. Alors, nous avons une question de Madame Sophie Borg, qui est la suivante. Est-ce que le distanciel est d'après vous un accélérateur ou un frein à la reconnaissance mutuelle Alors, bonne question, <rire> qui nous laisse sans voix. Euh, Est-ce qu'un accélérateur ou un frein ben, Là aussi, je, ben, je pense que ça, ça dépend vraiment des cas. C'est-à-dire que euh, pour, pour ceux qui n'ont euh, qui, euh, vraiment pas envie de se retrouver dans la même pièce, et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de litiges quand même qui… Euh, en cette, cette connotation-là, je pense évidemment aux litiges qui sont liés à l'emploi, où il y a des fois, enfin, quelquefois des grosses tensions entre employeur et employé. Il peut y avoir des grosses tensions entre euh, copropriétaires dans les litiges de copropriété, évidemment, où il y a beaucoup de, euh, d'émotionnel qui rentre en jeu. Euh, autre type de litige où le distanciel, à mon avis, est... est est un accélérateur, c'est euh, par exemple les litiges entre associés dans une société, parce que là aussi il y a de l'émotionnel. Alors là aussi vous voyez, je, je, je cite que des exemples où l'émotionnel, le, le distanciel permet de, de, de, de diminuer un peu l'émotionnel, c'est-à-dire que le fait de ne pas se retrouver dans la même pièce, le fait euh, d'être concentré sur ce que les gens disent. Euh, ça permet aussi d'éviter des, euh, des énervements ou des débordements dans les débats. Euh, par exemple, hein, une des armes les plus, euh, les plus massives hein, dans, dans une visioconférence, euh, bah, c'est de couper le micro des personnes qui euh, se mettent à hurler, hein, parce que ça arrive quelquefois, où le ton monte, le ton monte, et finalement ça devient inaudible et euh, les, les, les médias ben, ne s'entendent plus, nous on ne peut plus intervenir, etc. Lorsqu'on est en présentiel, quelquefois c'est très compliqué de gérer cette tension et cette violence verbale, etc. Euh, avec euh, le distanciel, ben, ça permet de couper le micro des, des parties, de leur expliquer que personne n'entend personne, que leur discours est inaudible, et s'ils veulent faire valoir leur position, ils peuvent le faire, mais dans l'ordre. Et donc, ça permet au médiateur de redonner la parole et puis de… de, de L'apaisement est immédiat. Mmh. Donc, souvent, il n'y a même pas besoin de faire de pause. Ça s'arrête quasiment instantanément et on peut reprendre les débats. Donc, voilà pour… Je ne sais pas si, si Madame Fassier, vous avez d'autres exemples. Mais... Bah, euh, effectivement, enfin, je pense que l'enjeu, c'est euh, bah, ce langage non-verbal. Euh, je lisais récemment une étude d'un criminologue qui expliquait que tout ce qui est en visioconférence, on, on a 1,5 sens euh, qui est mobilisé. Je ne sais pas exactement ce qu'est le 1,5, mais de fait, ça, ça en fait plus de trois qui, qui ne sont pas présents. Euh, donc, euh, euh, la question de la reconnaissance mutuelle, ça, ça va être effectivement euh, une euh, toute, euh, toutes l'intelligence euh, émotionnelle et surtout toutes ces émotions qui vont, qui vont peut-être pas être, euh, qui vont être absorbées. Alors, euh, je, je partage votre analyse. Il y a, il y a un effet d'apaisement, un effet de, de distance mis un peu, on met un petit peu de la watt par rapport à, à des émotions qui vont être très lourdes, euh, cela étant, on sait que ces émotions, eh bien, il faut, faut qu'elles sortent, il faut qu'elles soient accueillies, et, et euh, parfois l'amélioration la, en ligne peut risquer justement de, de ne pas prendre en compte cet aspect-là. Euh, par exemple, j'ai vécu, enfin, je, je ressens le fait que les silences euh, qui sont qui sont si importants et dont on sait comme ils sont porteurs de messages, eh bien, les silences euh, en ligne c est, c est, ce ne sont pas les mêmes. et C'est beaucoup plus difficile. Euh, autant vous, avez, vous êtes autour d'une table, un silence peut, peut être je dirais, accueilli et puis euh, prendre sa place. Euh, le silence face à des visages qui sont dans, des, dans, dans un écran, est différent. Euh, de façon générale, je trouve qu'à l'égard de tout ce qui va être euh, euh, bah, l'humain, alors nous, médiateurs, c'est redonner la place à l'humain, euh, bien évidemment, la médiation en ligne, il va y avoir une part qui, qui va peut-être avoir une place différente. Je dirais que c'est un, un changement de un changement de paradigme. Euh, le silence n'est pas comme un, un silence vécu, euh, de même que l'attention dont je parlais au début, et, et c'est certain qu'une une réunion en, en visioconférence demande une vraie attention, mais maintenant aussi avec le recul, on, on, on sait bien aussi qu'un euh, euh, médiateur peut regarder l'écran et en fait fait défiler devant lui un email et qu'il est en train de lire. Alors même si le médiateur généralement, voit tout à fait que des yeux qui qui lisent et le regard d'une personne qui vous regarde euh, c'est différent euh, mais bien évidemment il, il y a une part qu'on qu contrôle qu'on ne contrôle plus ou en tout cas euh, sans parler de contrôle mais euh, qui nous échappe un peu euh, de, de même que euh, il y a une, une, une, une une espèce de, de, de, de qualité, enfin, pas de qualité, mais en tout état de cause, par exemple dans les regards, il y a, on ne peut pas croiser le regard. Or, on sait très bien qu'il y a des moments, et c'est souvent des instincts de grâce, mais quand deux médiés qui ne se, qui ne se regardaient pas, qui, qui s'adressaient aux médiateur et à un moment vont finalement au décours de la réunion de médiation, vont se remettre à se parler. Bon, euh, la médiation en ligne, effectivement, euh, on ne sait pas qui, qui regarde qui. Voilà. Euh, donc, euh, pour répondre à, à la question de Madame sur la reconnaissance mutuelle, euh, accélérateur ou frein, je, je serais capable de répondre hein, au sens où je pense qu'elle est, elle est tout à fait possible, euh, mais que ça va se dégager, euh, je dirais, en fonction des médiations, en fonction des, et des médias et du médiateur aussi. Oui, et puis euh, bah, de, de toute façon, c'est le point central. Hein, c'est un peu le point central de, du non-verbal et, et, et de la, la le fait que d'être derrière un écran amène une distanciation qui nous empêche un peu de, de bénéficier de, de, du non-verbal, de l'analyse du non-verbal. Mais là aussi, je pense que euh, fin, nous, fin, chez Justicity, on, on, on pense qu'il euh, y a des solutions technologiques possibles. Euh, parce qu'aujourd'hui, ben, ce qui nous permet d'aller de l'avant dans euh, la visioconférence et de faire euh, du distanciel, ben, c'est qu'aujourd'hui, on a des connexions Internet qui sont beaucoup plus rapides, on a des euh, webcams qui sont de bien meilleure qualité, etc., euh, idem pour l'audio. Donc, on arrive à avoir euh, une certaine qualité dans les échanges. Et il existe en fait des outils technologiques hein, qui permettent de, de, de faire une analyse du non-verbal par euh, caméra interposée. Alors ce sont des outils qui existent déjà, euh, qui sont souvent mis en place en fait pour toute autre chose que la médiation. Hein. En général, ce sont des outils technologiques qui sont mis en place pour euh, les entretiens d'embauche et pour analyser un peu la façon dont quelqu'un se comporte, par exemple dans le cadre d'un entraînement de, de, de personnel qui doivent faire du télétravail ou qui doivent faire de, de, des téléopérateurs, par exemple en marketing, par exemple, c'est ce qu'ils font. Et donc, ils sont filmés et analysés pour, pour déterminer un certain biais de comportement qui peut être corrigé et amélioré. Donc peut-être qu'on on aurait euh, avantage à développer des outils technologiques comme ça, euh, qui euh, seraient en plus de la, de, de, de la caméra et qui permettraient aux médiateurs bah, d'avoir de, des indicateurs euh, euh, qui sont des indicateurs, justement, uniquement des indicateurs mais des indicateurs de malaise par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un n'est plus concentré ou alors euh, euh, a des, des, des signes d'agacement ou alors même dans l'analyse du verbal, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'un certain mot est prononcé avec une certaine occurrence, euh, c'est-à-dire que si dans la conversation euh, un des médiés prononce 50 fois le mot reconnaissance, c'est que peut-être il y a quelque chose à travailler au niveau de sa propre reconnaissance. Donc, Là, ce sont des idées que, que, que je lance, hein, mais qui, qui peuvent peut-être pallier à cette distanciation et qui peuvent améliorer l'outil, en fait. Euh, sur sur, sur ce, ces questions-là, euh, on avait prévu un deuxième petit sondage, donc si vous voulez y participer, puis on va voir, <coughs> Pardon, qui rentre un peu plus dans le détail justement des avantages, selon vous. Euh, les avantages et les inconvénients de la médiation à distance. Alors, euh, les questions, il y en a deux. Cette fois-ci, c'est la question multiple. Donc, vous pouvez cocher plusieurs, euh, plusieurs réponses. La première question, c'était euh, « Quels sont les principaux avantages d'une médiation à distance ?» Et la deuxième, évidemment, c'est « Quels sont les principaux inconvénients d'une médiation à distance ?» Donc, écoutez, si vous voulez participer, puis on partagera ensemble... Euh, les, euh, les résultats. Donc là, vous avez la possibilité vous de, de le voir et de faire votre euh, vos choix si vous voulez voter. Euh, sachant qu'évidemment dans cette dans cette dans cette dans les réponses que vous pouvez euh, apporter, ben, vous avez euh, des choix multiples. Donc vous pouvez cocher euh, plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Puis on verra euh, tous ensemble en fait ce qui euh, ce qui ressort. Euh, à majorité comme avantages et inconvénients. Donc là, ben, on voit déjà que le résultat arrive assez vite. Hein. La rapidité, le moindre coût, effectivement, euh, dans, les, dans les avantages. Hein. Euh, je vois que le, le, c'est ce qui arrive quasiment euh, à égalité, 74% pour les deux. Et euh, dans les principaux inconvénients, eh ben, évidemment… Le non-verbal qui est, qui, est qui est difficile à appréhender, comme on l'a dit. Euh, pour ce qui est des autres inconvénients, alors là, ça varie un peu, mais on arrive à euh, effectivement le contact humain moins présent. Donc là, on rejoint un peu le non-verbal aussi. Euh, et le, le risque de bris de confidentialité. Alors ça, c'est intéressant. Euh, voilà bon, ce qui arrive en tête hein, le moindre coût pour les avantages et le non-verbal difficile à appréhender pour, pour les pour vous pouvez peut-être les... afficher ah, le. Oui, le... Voilà, ah, voilà. les résultats ouais. finaux donc ce qui arrive en tête hein, c'est le moindre coût pour, pour les, les, les, les avantages et pour les inconvénients ben, le, le non-verbal qui est difficile à appréhender arrive à presque à égalité hein, le contact humain moins Présent et le bruit de confidentialité. Euh, et euh, dans le deuxième euh, avantage, c'est la rapidité évidemment, euh, puisqu'effectivement euh, la, la visioconférence permet de réduire les délais de manière considérable. Alors, euh, oui, alors si on peut rebondir un peu sur le risque de bris de confidentialité, euh, simplement euh, bah, de de, de s'assurer de la qualité des outils, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on utilise Zoom, euh, Zoom a été victime au début de, de, de, de la crise sanitaire d'un peu d'attaques de, de, de, parce qu'ils n'étaient pas préparés à autant de... de, de, de, de adhérents en fait mais euh, effectivement ils ont corrigé ces failles de sécurité c'était des failles de sécurité qui étaient liées en fait à l'encryption des, des flux vidéo et audio aujourd'hui eh ben, on zoom a corrigé le tir et lorsqu'on fait des, des, des visioconférences comme ça ben c'est euh, euh, encrypté du début à la fin donc ça, ça limite l'interception des flux audio et vidéo, c'est exactement lorsque, la même chose que quand on vous parlez au téléphone, hein, c'est simplement que c'est crypté, donc c'est quasiment impossible à, à, à pirater. Ensuite, il y a la gestion des participants, sachant que la plupart du temps, lorsqu'on invite des gens par visioconférence, ben, c'est quand même plus... Surveiller qu'un webinaire, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un code d'accès et vous voyez exactement quelles sont les personnes qui sont connectées. alors Ensuite, peut-être que réside le risque d'enregistrement, de, mais là aussi, dans la rédaction des, des, de la convention de médiation, en général, et nous c'est ce qu'on inscrit, c'est qu'il est absolument interdit de l'enregistrer à des fins personnelles ou à des fins, peu importe, sur quel support. Euh, je veux dire, quelqu'un peut très bien filmer son écran d'ordinateur avec un téléphone, hein, sans qu'on puisse le voir. Donc, euh, il y a ce phénomène-là. Il peut y avoir d'autres personnes présentes dans la salle. Très difficile à, à, à gérer. Euh, C'est beaucoup plus facile lorsqu'il y a des avocats, bien sûr, puisque les avocats mmh. se portent garant à la limite de la... De la, comment dire, de la confidentialité de, du lieu et du fait que les gens se, se, se trouvent dans des conditions qui sont prédéterminées euh, ça, me fait, ça me fait penser un peu au problème qu'on va rencontrer lorsqu'on mettra en place le, le, le, le module d'arbitrage en ligne pour l'instant c'est pas encore disponible sur Justice City mais ça va l'être l'année prochaine et notamment sur les témoignages parce qu'effectivement on ne sait pas si quelqu'un un témoin qui est par visioconférence, est-ce qu'il est seul dans la pièce est-ce que son avocat est là ou pas, est-ce qu'il reçoit ses instructions d'un tiers euh, bref ce sont des tas de questions qu'on ne se posait pas en présentiel qu'il va falloir se poser donc effectivement pour, pour rebondir sur ce, ce, ce sondage c'est que euh, la confidentialité est pour nous une, une des priorités quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que pour moi, il n'y a, a pas de parade euh, qui peut être figée, enfin… Qui... Il y a euh, le, la base qui est contractuelle, qui est bien évidemment cet engagement dans la convention de médiation. Après, il n'y a pas de parade parfaite et, et effectivement, on est sur de la confiance. J'ai vu l'une des remarques euh, d'un des participants qui disait qu'effectivement, en matière de médiation familiale, il y a aussi le, le, la problématique des visioconférences à la maison, avec la possibilité que que des enfants écoutent, euh, là on, on est dans le registre de la, la nécessaire euh, qualité euh, de, de, de tranquillité, de, de, de silence. Enfin, J'ai évoqué moi, mon expérience avec euh, un, un dirigeant qui était à une terrasse de café. Euh, ça, ça fait partie pour moi de, de ce que j'appelais la sensibilisation, c'est-à-dire... Euh, de bien attirer l'attention du médié sur le fait qu'il faut qu'il soit dans une salle et une, une, enfin une pièce où il sera seul, où il ne sera pas dérangé, où, où il ne peut pas y avoir euh, d'interruption intempestive. Enfin, C'était le prérequis dont, dont je parlais au début et effectivement je pense qu'il y a un, un travail un peu pédagogique euh, important à faire euh, au début. Euh, Yvon, vous avez une parole qui m'a fait penser à un autre sujet qui est celui des avocats euh, accompagnateurs en médiation. Oui. Euh, et je crois qu'on a parmi nous... Euh, euh, Christelle euh, qui, euh, et Edwige Caldero qui sont euh, membres d'une association euh, sur Paris à vos médiations et qui accompagnent justement tous les avocats accompagnants en médiation. Et l'un des, des avantages euh, de, de la médiation en ligne est que je trouve que les avocats finalement jouent plus le jeu euh, d'avocats accompagnants aux médiations. C'est-à-dire qu'en en, en présentiel, dans les réunions physiques, les, les avocats et des, et des confrères pas très formés et enfin pas du tout sensibilisés à la médiation vont avoir euh, cette, cette, cet atavisme, entre guillemets, de parfois se comporter comme un avocat euh, en expertise. Là, avec les écrans, je trouve qu'ils euh, sont un peu plus euh, respectueux, justement, de, de, de l'importance d'écouter et que ce soit les médias qui soient vraiment euh, qu'on écoute et que c'est la parole des médias qui est essentielle. Euh, donc, euh, ça, ça, pour moi, la médiation en ligne, euh, la, la, la posture et la conduite des avocats accompagnants, euh, c'est à mettre dans les, dans les aspects positifs de la médiation en ligne. Oui, tout à fait. Et euh, je, je, je vois que dans le chat aussi, on, on parle, c'est une question mais de, de Sabrina Dinechin qui nous pose la question aussi, est-ce que la caméra qui enregistre, pardon, est-ce qu'on peut revoir en fait le film de la médiation Et alors ça c'est quelque chose, oui, qui est possible. Et auquel on, on, on a pensé, on y a, on, enfin on y a longuement réfléchi. C'est que euh, c'est vrai que le, ce qu'on a voulu créer, c'est un outil euh, complet d'aide à la médiation. Ce qui veut dire que pour nous, la médiation, c'est pas simplement euh, que de la visioconférence, c'est aussi la gestion des dossiers, la gestion des paiements, la gestion de, de, justement des avocats, le fait qu'ils puissent intervenir euh, et assister leurs clients dans le cadre d'une médiation. Et c'est aussi euh, de, de, bah, de fournir des outils de, de signature à distance, parce que là aussi, euh, quitte à faire du distanciel, autant le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire que les contrats que sont euh, la convention de médiation et le, la transaction finale, en fait, on, en fait on, peut, on puisse les envoyer par signature électronique au, au, aux médias et un autre outil euh, qui nous semble utile de développer c'est un outil un peu d'apprentissage et là où je rejoins euh, Madame euh, Dinechin dans son dans son dans son euh, dans sa remarque c'est que on s'était dit peut-être que euh, on pourrait enregistrer ces, ces médiations euh, dans Justicity donc c'est pas les les, les médias eux n'ont aucune aucun droit d'enregistrer leur médiation, mais en revanche, à l'interne, d'avoir la possibilité de, de, de garder cette médiation et de faire un, un, un débriefing en fait, de la médiation. Pas tellement dans le cadre d'un succès, effectivement, si la médiation réussit, tant mieux, quoi qu'on peut faire un débriefing aussi là-dessus, mais on pensait surtout en cas d'échec. C'est-à-dire que lorsque la médiation échoue, peut-être que ce serait intéressant de revoir en fait, le déroulé de la médiation. Alors le, le, évidemment ces, ces documents sont confidentiels, donc ne peuvent y accéder normalement que le médiateur qui a fait la médiation. Alors avec qui il pourrait le partager avec d'autres médiateurs euh, qui, sont, euh, bah, qui vont être soumis euh, à la confidentialité. Alors soit ce sont des avocats. Et à ce, ce moment-là c'est beaucoup plus facile puisque il y a le secret professionnel de l'avocat qui garantit euh, ces, ces, ces, cette confidentialité là ou bien bah, faire signer un accord de confidentialité avec un médiateur qui n'est pas avocat, euh, qui permettrait de faire un debriefing et d'analyser de, un peu ce qui n'a euh, euh, pas fonctionné pour s'améliorer et puis, euh, et puis euh, aller de l'avant. Et c'est quelque chose auquel on est, euh, est d'autant plus confronté qu'on on pense euh, offrir, alors ça bah, j'en profite, euh, puisque c'est peut-être le moment de l'annoncer, mais JustiCity va, va, va permettre, à, à partir de, de ce mois-ci, va permettre la, une formule d'abonnement. C'est-à-dire que les médiateurs qui veulent utiliser la plateforme pour leur propre médiation bah, vont pouvoir s'abonner et utiliser l'outil pour gérer leur propre médiation. Jusqu'à présent, JustiCity, c'était une plateforme de médiation pour les justiciables, c'est-à-dire que les, les personnes, les médiés qui voulaient... Euh, euh, euh, initier une, une médiation aujourd'hui euh, Justice City enfin, lorsque cette version va sortir dans quelques, quelques jours euh, va permettre aux médiateurs de s'abonner et de mener eux-mêmes leur propre médiation euh, avec leurs médié et euh, donc bah, je vous invite à suivre l'actualité de toute façon on vous tiendra au courant lorsque, lorsque ce sera disponible mais vous pouvez d'ores et déjà aller voir le site internet qui vous donnera les, les principales caractéristiques de ces abonnements et on, on, on envisage aussi d'avoir une formule d'éducation qui permettrait euh, directement la formation des étudiants euh, en médiation et des médiateurs euh, qui serait une formation directement aux outils de médiation à distance, que sont ben, justement la, la, la gestion, comme on a parlé aujourd'hui, hein, d'une de, de, de, ben, ben, de, médiation à distance, les, les, les, les risques, les avantages, les inconvénients et comment on gère ça. Je pense que c'est vers ça qu'on va devoir tendre et permettre en fait aux médiateurs, parce que ce qui est toujours un peu dommage avec le distanciel, c'est ce qu'on on est tous pris par des webinaires, par des formations, on a beaucoup de formations en ligne, on a beaucoup de choses à distance aujourd'hui, des réunions en ligne avec nos, nos, nos collaborateurs, les, les, les équipes de salariés, etc. C est, c est, ce qui est difficile, c'est que la plupart du temps, la solution de facilité, c'est de faire une transposition de quelque chose qu'on fait en physique et de le transposer en, euh, en virtuel et en, et, en, et en distanciel. Et, et ça, selon moi, c'est une erreur et je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte à l'outil et c'est un outil qui va rendre les choses différentes. Et je pense qu'à partir du moment où c'est différent, eh bien, il va falloir un, ben, un temps d'apprentissage et d'adaptation, à la fois pour les médiateurs, pour euh, même les formateurs, euh, et euh, avoir des, des techniques de médiation qui soient adaptées à cet outil-là. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, Madame Fassier, là-dessus. Mais... Oui, ouais, bah, si, si, bien sûr. Je pense qu'on est effectivement dans, dans, ouais. dans un cadre où à la fois les, les, les médiateurs doivent s'emparer, euh, enfin, doivent... On ne doit jamais rien, mais euh, je pense que ce, ce serait bien effectivement, que les, les, les médiateurs s'emparent de, de, de la richesse technologique qui existe euh, et de tous les outils possibles effectivement, pour, pour améliorer la qualité et la fluidité euh, bah, des échanges et, de, et, et un environnement euh, je dirais, au, au mieux pour les médias. Donc, euh, Ce n'est qu'allouer que des, des avancées de ce type. Tout à fait, euh, Sarah. Est-ce que euh, on a d'autres questions ou bien euh, euh, par rapport à, aux, aux questions précédentes ou, euh... Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. On a pu répondre à la dernière, euh, la dernière, question qui était de Madame euh, De Dinechin. Euh, donc, c'était la dernière question. Ok. Bon, ben très bien, je vois aussi qu'on parle de, de médiation familiale et des risques. Est-ce que les enfants peuvent entendre la discussion euh, bon, moi, moi, je ne suis pas du tout médiateur en matière familiale. Hein. Euh, je, je, je, C'est sûr qu'il y a des... des C'est un, un type de médiation qui est très... Euh, spécialisés en fait, hein, que ce soit je pense en France ou, et au Québec c'est le cas, hein, les médiateurs familiaux sont sont des médiateurs accrédités et, et ils reçoivent une formation particulière en tout cas pour pour ce type de médiation. Euh, de toute façon, ça rejoint un peu la confidentialité, c'est-à-dire qu'effectivement, ce serait bien que les enfants n'assistent pas à une médiation familiale, ou bien peut-être que c'est souhaitable, je ne sais pas quelles sont les pratiques et qu'est-ce qui est le mieux, et comment ça doit se passer dans les règles de pratique de la médiation familiale. Toujours est-il qu'effectivement… Euh, la médiation familiale s'y est, euh, est, euh, prête, j'allais dire, à la, au distanciel particulièrement bien, puisqu'il euh, y, y a le côté euh, des dramatisations du débat et de ne pas se retrouver dans la même pièce. Hein, ça, c'est souvent une... bah, très il y a le difficile. Côté, le côté physique, et, et, et, et malheureusement, parfois, le, bah, il ne peut pas y avoir d'atteinte de, de, euh, physique, ce qui, ce qui ça. peut arriver, euh, malheureusement mais euh, la médiation familiale euh, et effectivement alors en France euh, il y a des médiateurs familiaux et, et c'est un diplôme particulier mais, mais euh, je dirais que tout médiateur peut aussi décider de s'emparer de tout ce qui va être droit de la famille tout à fait mais écoutez si, euh, si on arrive à midi s'il si, euh, n'y a pas d'autres questions pour nous il va... est 18h il est 19h non 18h 18, oui, c'est ça, avec le décalage horaire, c'est ça, c'est midi, et 18h en France. Bah écoutez, je, on a eu des participants là aussi. Euh, je vous remercie à tous parce qu'on on, on est très heureux de voir que ça a suscité euh, de l'intérêt chez vous. On a des participants, on a la chance d'avoir des participants euh, bah, des deux continents, hein, d'Amérique de, du Nord et d'Europe. Donc, c'est très enrichissant. Et euh, écoutez, de toute façon, c'est une première, et c'est, j'espère, le, le, le, le premier webinaire d'une longue série euh, qui, euh, qui nous permettra euh, bah, d'échanger à nouveau sur d'autres sujets euh, avec d'autres intervenants et euh, qui pourra enrichir, enrichir en fait hein, la... la la, la communauté des médiateurs, bah, des expériences des médiateurs, et puis aussi d'avoir des débats quelquefois euh, euh, animés selon euh, selon les sujets et, et les invités. Euh, bah, je vous remercie à tous merci et à vous. Euh, merci Mme Facier de votre participation. Merci à Sarah pour les questions et puis euh, bah, je, je vous dis à tous euh, bah, à très bientôt et euh, n'hésitez pas à consulter notre site pour connaître les les dernières nouveautés, notamment euh, euh, l'abonnement qu'on va, euh, qu va offrir sous peu. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir Allez. à tous.